Bon, ben, Marc a coupé, on reprend il y a eu un problème technique, nous n'avions pas de son donc je tiens à remercier les deux personnes qui nous ont prévenus parce que Marc a une application sans vue mètres et donc euh, il ne voit pas euh, la modulation et donc euh, faire deux émissions euh, déjà qui ont été reportés dont une avec euh, le dernier tiers sans le son et démarrer une émission euh, assez bavarde euh, parce qu'il y a Roger Nimot dedans euh, sans le son c'est beaucoup moins intéressant donc voilà euh, émission radar 133 radio radar versus téléachat. donc euh, pourquoi euh, pourquoi et comment euh, c'est que avant euh, fin fin juin euh, j'ai eu un, un vieux chat des rues qui est venu mourir euh, euh, enfin j'ai cru qu'il était mort quand je l'ai trouvé dans mon jardin et puis en fin de compte non il a ouvert un œil. j'ai vu qu'il était encore vivant et donc j'ai essayé de le nourrir, il avait beaucoup de mal à boire et à se nourrir et même à se déplacer mais en une, en une petite dizaine de jours il s'était un petit peu requinqué C'est pas a... pour ça qu'on deux, ils perdent euh... l'habitude de boire Ils perdent l'habitude de boire ouais, enfin, C'est comme pour les hommes le cerveau que, que, que quand on est âgé on perd le, le désir Perfect. de voir et le chat quand il est âgé et donc pour les canicules, il canicule euh, il faut donner de l'eau au chat mais oui. beaucoup, Alors moi, je, au, je... Moins, au moins un litre d'eau mais pas sur la queue, il ne faut pas l'arroser. Hein. Exactement moi, moi dans mon le jardin, jardin je, tous les jours je, je laisse une gamelle d'eau parce qu'il faut pas oublier quand même que les chats les oiseaux eux, eux aussi ont soif et donc c'est bien qu'ils puissent trouver de, trouver de l'eau et même euh, les insectes, on soit. Euh... Les insectes, c'est pareil. Quand oui. ils sont âgés, ils perdent le goût de l'eau. Le insectes c'est pareil. Donc, il faut, les... faut... faut vaporiser de l'eau sur les insectes, sur les lémuriens et toutes les deux heures, mais vraiment les mouiller. Alors, vous, vous prenez la fourmi, mais pas trop, il ne faut pas la noyer. Alors. Donc, euh... Je sais pas, j'ai pas les compétences. Alors, moi, je vais te dire, j'ai les compétences. Et ah, oui, oui et ça c'est ça, ça bon témoigner. Et cette année, c'est l'année des épères, donc euh, des araignées, parce qu'il fait très sec. Et donc, les insectes n'aiment pas trop l'eau. Pourquoi Parce que euh, ils, ils respirent à travers des stigmates, qui sont des trous euh, dans les anneaux de leur euh, thorax. Et, euh, et l'eau peut rentrer euh, par. L'eau peut surtout les boucher. C'est-à-dire que s'il si est aspergé avec de l'eau, euh, eh bien ça peut l'empêcher de respirer, ce qui peut être assez mauvais pour l'insecte. Voilà. Et, et donc il y, a, il y a des insectes qui se déplacent sur l'eau, mais ils profitent justement euh, de phénomènes pour pouvoir emmener avec eux une petite réserve d'air. Et notamment il y a des araignées qui, qui, qui vivent et qui chassent sous l'eau en emmenant une bulle d'air avec elle. Donc pour en venir à l'émission c'est lié à un chat des rues qui, euh, qui, euh, qui en fin de compte euh, nous m'a a donné l'idée de cette émission et en plus comme on travaillait euh, sur le film euh, Rachel et les islamo-gauchistes et que notre souci n'a jamais été de faire de l'audience, on s'est dit que, effectivement, dans les réseaux sociaux le chat était souvent quelque chose de consensuel et que dans les médias on cherchait le consensus parce qu'en en fin de compte le but c'était, euh, d'où le titre téléachat, télé-achat, aussi dans le sens d'acheter, c'était le commerce et donc pour, pour vendre il faut être consensuel ou il faut faire peur et donc le, le chat lui-même il, il ne fait pas peur, il est consensuel et même pendant les déchéances pestilentielles on l'a bien vu avec une femme d'extrême droite qui a été interviewée avec son chat pour essayer d'acquérir à travers un félin un, un caractère d'humanité qui à mon avis lui fait quand même un petit peu défaut voilà, à travers ce qu'elle professe donc aujourd'hui il faut essayer justement de sortir de ces rapports de, de commerce et de ces rapports d'intérêt. Et donc, je suis parti fin juin chez une amie. Et, et euh, c'est un peu des synchronicités ou des phénomènes étonnants. Et donc, elle m'a accueilli. Cette amie, elle a survécu à son cancer du pancréas. Et elle habite dans la région de Pau. Donc, j'en ai profité pour aller voir Eric Petetin et Muriel Capdeviel. J'ai vu le jardin de Muriel qui a été euh, ravagé par la grêle et j'ai vu mon ami Eric qui est toujours très diminué physiquement et qui s'est fait opérer hier d'une hernie et donc voilà, je lui souhaite un, un, bon, un bon rétablissement. Et donc là-bas, et de manière étonnante, hébergé chez mon ami Gigi, mon oreiller, il y avait des symboles égyptiens et j'étais sur le dieu à tête de chat Bastet. Et quand je vais voir Muriel, euh, je vois son jardin, d'ailleurs j'ai fait aucune image du jardin tellement c'était désolant. Euh, et, euh, et je vois un chat et je dis Ah, mais comment est-ce qu'il s'appelle Et elle me dit Il s'appelle Bat 7. Euh, mauvais 7, tu sais, en rapport comme elle, est, elle aime la techno, les, la musique et tout ça. Et, et donc je me dis C'est des clins d'œil, ce sont des clins d'œil, euh, euh, des synchronicités qui font que. Euh, on touche là à quelque chose d'important et, et j'ai compris cette importance euh, en me renseignant un petit peu par rapport à ce qu'est le chat euh, comment il est passé de, de statut de dieu à une espèce euh, d'animal euh, diabolique euh, avant de retrouver euh, je dirais une place normale en tant que terrien euh, euh, en ayant des, des, des rapports euh, euh, il faut savoir que chaque espèce a une éthologie, donc il ne faut pas faire d'anthropomorphisme euh, ni euh, projeter le chat sur l'homme euh, comme faisaient euh, les égyptiens. Mais par contre, le chat est un animal extraordinaire qui a préservé l'humanité pendant des millénaires euh, d'un fléau euh, qui a pour nom la peste. Euh, donc D'ailleurs, il euh, euh, on, on a, y a une... Les, les animaux malades de la peste, de la fontaine, qui a été repris euh, des obres. Donc euh, la peste est connue depuis euh, très longtemps. Et le chat, dans, dans, dans, tout le long du Nil, on se servait des crues pour cultiver le blé. Et l'Égypte était le grenier à blé de, du monde antique jusqu'à une époque assez récente. Et euh, le, le blé, c'est-à-dire que la zone fertile est très proche du fleuve. Et après, c'est du désert hein, en Égypte. Et dans le désert vit un rongeur qui s'appelle la gerbille. Et la gerbille est l'hôte naturelle de puces qui elles-mêmes sont les hôtes de, du bacille de la peste. Et donc les Égyptiens se sont trouvés confrontés assez rapidement à la peste. Et ils ont compris que le seul moyen pour eux de cultiver le, le blé en quantité, les céréales qui vont, qui vont attirer la gerbille, eh c'est d'avoir des chats, c'est d'avoir des prédateurs naturels de la gerbille. Pour réguler les populations et pour faire en sorte que la probabilité qu'une puce infestée par le bacille de la peste rencontre une personne humaine soit tellement proche de zéro que la cohabitation se fasse sans déséquilibre et aujourd'hui tout ce que l'on voit tu sais quand on entend parler de d'espèces de, invasives non aucune espèce animale n'est invasive c'est seulement l'espèce humaine qui crée les conditions d'invasion euh, d'espèces animales ou végétales, ou, ou même de, de fongiques, euh, à travers le commerce international. On le sait aussi, les bateaux sur leur coques ont transporté des algues, notamment en Méditerranée, euh, qui, qui deviennent des fléaux. Euh, le commerce, euh, avec les palettes, a failli ravager euh, tous les arbres. Au Havre, le préfet a fait couper tous les arbres autour du port, euh, en une nuit et les a fait brûler parce qu'il y avait un, vaisseau, un, un bateau qui venait d'Asie et dans les palettes ils avaient trouvé euh, une espèce de charançon qui s'attaque aux, aux arbres et que si cette mesure n'avait pas été prise, eh bien euh, toutes les forêts de France auraient pu être infestées par ce parasite qui aurait euh, supplanté, qui n'aurait pas eu de prédateurs et on se serait retrouvé avec une catastrophe écologique. Donc, le commerce international est porteur de, de, de pandémie, il est porteur de catastrophes écologiques, et euh, il faut bien comprendre que euh, la période que l'on vit de réchauffement climatique est une période qui, normalement, naturellement, est profitable à la biodiversité. Et donc tous les collapsologues, tous les gens qui viennent nous dire que, que euh, nos vies euh, dépendent de cette variation du climat, ce sont, euh, de, à, à la limite, soit des gens stupides, euh, soit des gens euh, cyniques et manipulateurs. Euh, cyniques parce qu'ils utilisent la peur, ils veulent faire croire que l'humanité va disparaître, mais bon, euh, les, la civilisation égyptienne a, a disparu, a s'est transformée, mais, mais euh, l'humanité est toujours là. Euh, l'humanité a survécu quand même à plusieurs glaciations, il ne faut pas l'oublier. Donc les, les variations climatiques, l'humanité en a mangé et avec des moyens euh, techniques moindres. Et donc ce qui fait que... Euh, le... Aujourd'hui, justement, c'est peut-être la technique, la technologie et l'industrie euh, qui est le vrai problème. Parce que ce commerce international, il n'est possible que par la production de masse et la production de masse a été est rendue possible par la mécanisation par les machines par l'industrialisation et on en parlait par rapport au cinéma c'est qu'à l'origine euh, le cinéma euh, a été inventé a été en france inventé par deux réactionnaires deux industriels euh, euh, fasciste qui était pétiniste et qui, qui avait de l'admiration aussi pour Hitler, pour les frères Lumière Et, et ces deux crapules euh, avaient amélioré le, la, la, la chronophotographie en inventant le cinématographe. Et il y a un, un, un saltimbanque, euh, euh, un, un artiste, euh, un type qui était le dernier directeur du théâtre Robert Houdin, théâtre d'illusion de Paris, euh, qui s'appelait Méliès, qui, qui a été voir les deux, les deux ingénieurs, euh, euh, les deux frères Lumière pour, euh, pour acquérir une caméra qui servait aussi de projecteur et il s'est fait recevoir comme, comme, euh, comme s'il était un, un moins que rien et, ils lui ont dit que le cinéma c'était de la science que pas, ça n'avait rien à voir avec les saltimbanques et qu'il refusait euh, de lui vendre euh, une caméra. Et donc, euh, Méliès a fabriqué, parce que dans les théâtres d'illusion, euh, ils ont été les précurseurs même de la robotique. Euh, les automates, euh, Robert Houdin fabriquait des automates euh, il se servait même de l'électricité dans certains de ses tours de magie, longtemps avant que l'électricité euh, devienne une appli et des applications euh, pratiques donc les, les magiciens, les illusionnistes ont été toujours très en avance, euh, je dirais, au niveau des applications de la, de la science. Et je dirais, ce sont des empiriques, ce sont presque des égyptiens, et euh, il va construire la caméra en, en, en comprenant ses principes, qui est la substitution, euh, la permanence rétinienne, et donc il va inventer le trucage, il va inventer le reportage, il va inventer le film politique, euh, il, il va inventer ce qu'on appelle la fiction, euh, il va inventer euh, toutes les formes d'expression cinématographique actuelles. Bon, dès le début du cinéma, effectivement, il y a du, du, du, du film euh, érotique et pornographique, dès le tout début du cinéma. Pourquoi Parce que, euh, éthologiquement, euh, l'homme doit être compris euh, comme... Euh, déjà un animal social qui vit en société, et euh, malheureusement les sociétés humaines et les civilisations, j'en parlais avec Pierre euh, cet après-midi, elles sont axiomatiques alors que les espèces anim animales, elles sont éthologiques, elles ont des comportements, et une civilisation basée sur des axiomes, c'est un petit peu un château construit sur du sable, euh, c'est-à-dire que c'est voué à l'effondrement. Donc euh, les civilisations sont toutes vouées à s'effondrer, c'est tout à fait normal. Et nos civilisations industrielles, elles portent leur fin en elles-mêmes. Elles ne sont pas viables. Elles ne sont pas viables. Et donc, moi, je me réjouis euh, du réchauffement parce que c'est un gage d'augmentation de la biodiversité. Par contre, euh, j'ai hâte de voir les, les sociétés militaro-industrielles réellement s'effondrer parce que ce sera une libération pour toutes les espèces animales et notamment et en premier lieu pour l'espèce humaine. Voilà. Et donc euh, le commerce international a toujours existé mais pas aux échelles et dans les quantités où il existe actuellement. Et donc le, quand on voit qu'au niveau de l'Union Européenne on veut légiférer euh, contre les, les véhicules à moteur à combustion, c'est un, un non-sens écologique. Pourquoi Parce que les véhicules électriques et euh, eh bien euh, sans produits pétroliers euh, si tu regardes euh, une, une, une Tesla euh, toutes les matières plastiques qu'il y a dedans euh, ben, ce n'est pas des centrales nucléaires euh, voilà l'énergie électrique euh, en grande majorité en France est produite de manière nucléaire mais dans le monde en, ce sont encore beaucoup de centrales thermiques en Allemagne c'est même des, des, des centrales euh, au charbon donc on voit que il y a toute une déconnexion entre euh, l'écologie et, euh, je dirais, euh, l'écologie au service de l'industrie. Et donc l'industrie veut essayer de survivre euh, à, à la crise euh, réelle euh, écologique qu'elle produit, mais qui en soi euh, n'est pas porteuse de mort. Parce que la, la nature, c'est elle qui a inventé la mort. La mort, c'est le principe même de l'évolution. Euh, tant, tant que les êtres étaient immortels, les bactéries en elles-mêmes sont immortelles. Toutes les 20 minutes, elles se divisent. Mais seulement, une bactérie évolue assez peu. Et c'est quand la vie a inventé la mort, elle, est, elle a inventé parallèlement la sexualité. C'est-à-dire que euh, Pteros, parce que je préfère dire Pteros que Eros et Thanatos, euh, c'est les deux faces de la vie et il n'y aurait pas de vie ou euh, d'existence sans la mort. C'est-à-dire que nous, nous ne serions pas aujourd'hui les êtres que nous sommes, avec l'écriture, euh, avec euh, le langage, s'il n'y avait pas eu des, des centaines de générations d'hommes euh, qui avaient vécu avant même l'écriture et avant le langage, et auxquels on doit tout, euh, non seulement nos gènes, mais aussi nos cultures, euh, nos comportements. Et donc, il faut bien comprendre que euh, la mort, c'est quelque chose de positif. Euh, il faut euh, sortir euh, de, de cette idée que la mort, c'est quelque chose de triste. La mort est quelque chose qui n'est pas triste à partir du moment où on n'est pas dans, une so dans les sociétés phobiques, dans les sociétés qui entretiennent la peur. Voilà. Et la peur, la peur par rapport à la mort, ça a été souvent quelque chose d'axiomatique dans beaucoup de civilisations, en Égypte, on le voit, on embaume, on espère une vie après la mort qui soit une vie comme avant la mort, cest on veut préserver le corps, on n'est pas capable euh, d'imaginer euh, autre chose que ce que l'on a vécu et donc il y a toujours un anthropomorphisme. Les, les dieux se mettent en colère les dieux se font la guerre euh, les dieux en fin de compte ce sont des hommes ce sont des hommes avec des super pouvoirs ce qui fait qu'aujourd'hui tous les films Marvel et tout ça qu'on voit aux états unis c'est en fin de compte une régression euh, de civilisation c'est la création en fin de compte d'un de, de, de, de, nouveau panthéon euh, de Dieu, euh, dont certains même euh, sont issus de la technologie, euh, comme, euh, comme ce, ce, ce philanthrope marchand d'armes euh, qui est Aaron Mann, euh, ce qui est quand même extraordinaire ce type est un marchand d'armes, et c'est lui qui, qui, va, qui va faire la paix, et on est, on est là, et il côtoie quoi Il côtoie tort des, des, des, des dieux ou des, des super-héros, et on est là, en fin de compte, dans, dans une mythologie qui n'est pas loin de, de, de ce qu'étaient euh, les mythologies chez les, chez les grecs, chez les romains, et... Et chez, les, chez les Égyptiens, ah oui, on voit là un, un, un, un, un pigeon à, à côté de nous. Voilà, salut, salut bonhomme. Pour radar, alors tes impressions. Il dit, je suis très content qu'il n'y ait pas de chat par ici, parce que euh, sinon euh, je ne resterai pas tranquille. Voilà. Alors. Ah T'as as, as des problèmes avec le stabilisateur Ah Alors attends. Hop, il, va, il va le relancer pour l'émission du jour bon alors ce soir à 20h30 je sais pas quelle heure il est et à 20h30 sur notre page radar euh, à la fois Youtube et Facebook vous allez pouvoir euh, voir euh, le film Rachel et les islamo-gauchistes 70 minutes euh, pour moi je dis 70 minutes euh, d'éclat de rire parce que euh, j'en ai mangé parce que la post-production a été longue euh, laborieuse, euh, mais euh, pour moi le résultat est là euh, et ça reste euh, euh, quelque chose euh, d'atypique. C'est quoi ça? bande de notification. Ah, à 19h52. Euh, ça reste c'est pas un documentaire c'est pas une fiction c'est pour moi c'est du cinéma parce que c'est c'est pas industriel c'est pas un produit il est pas normé déjà 70 minutes c'est pas c'est c'est un 52 minutes c'est pas un documentaire c'est pas un court métrage c'est pas c'est pas non plus un long métrage il y a des personnages alors qu'il y a toujours qu'un seul comédien euh, principal, et le comédien il est à la fois auteur, il est compositeur, c'est à la fois aussi un film euh, musical, mais dans une approche de la musique qui n'est pas, euh, une, je dirais, une approche... Euh, qui est une approche expérimentale donc c'est vraiment l'artisanat et l'expérimentation et je crois qu'au euh, début on le, on le voit les, les, d'ailleurs les premiers instruments, je crois que le saxophone c'est euh, un luthier qui, qui s'est mis à fabriquer des instruments avant avec du métal et euh, tout à coup on s'est aperçu voilà, que, que ça crée quelque chose de nouveau et euh, à chaque fois la nouveauté vient de l'expérimentation il faut essayer, essayer, essayer et, et Radio Radar euh, quand il y a du son, euh, c'est vrai que c'est bavard, ça part un peu euh, dans, dans tous les sens. Parfois on peut se demander euh, euh, quel est le discours. Ben justement, il n'y a pas un discours. Si on avait un discours, si on avait quelque chose à dire, la seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut justement une multiplicité de discours. Et aujourd'hui, il y a une uniformité des discours. On est, on est dans... dans, dans dans une culture euh, euh, uniformisée et euh, d'ailleurs bah, Marc qui est, derrière, euh, euh, qui est en train de faire l'image, un jour il me disait, mais euh, et il avait raison, il me disait regarde euh, tu prends un Allemand, euh, un Suisse, un Belge, un Français, un Espagnol, un Italien, tu le mets par exemple sur un fond vert, tu fais des photos, tu mélanges les photos et puis après tu demandes à un Norvégien, un Suédois, un Suisse, un Belge, qui est Allemand, qui est Suisse, qui est eh ben, il ne pas. On porte, on porte les mêmes fringues, euh, on a à peu près les mêmes coiffures. Même si tu regardes les paires de lunettes, les lunetiers, ils font tous à peu près les mêmes lunettes. On n'aura réellement aucun signe distinctif pour savoir euh, qui est qui. Et c'est cette uniformisation euh, qui est aussi un processus industriel. Euh, le produit que l'on mange, euh, les, les, les, les pommes qui sont calibrées, euh, euh, tout ça... C'est une industrialisation, et pareil, euh, je dirais, euh, les exploitants agricoles sont des industriels de l'agriculture, mais ce ne sont pas des paysans, c'est-à-dire que le paysan est un artisan, voilà. Eh bien, le cinéaste aussi, c'est théoriquement un artisan, et l'industrie du cinéma, c'est tout sauf du cinéma, parce que justement, c'est une industrie. Et aujourd'hui, on renoue, et je pense qu'avec Radio Radar et le film Rachel, nous faisons réellement du cinéma parce que nous expérimentons des choses et surtout euh, notre public viendra à nous parce que le cinéma est mort et parce que le cinéma est mort il faut dire vive le cinéma, c'est à dire que le cinéma est mort parce que la salle de cinéma est morte, il euh, n'y a pas eu besoin quand même du confinement. Euh, de fermer les théâtres. Euh, les gens, maintenant, consomment le cinéma sur leur ordinateur, ils vont sur Netflix, euh, ils, ils mettent leur casque, euh, ils mettent leur écran, leur écran large, et, et en fin de compte, nous, en faisant radar et en, et en diffusant gratuitement euh, notre cinéma, eh bien, euh, parce que justement, on refuse euh, le commerce de l'image et qu'on veut que ça continue à être un artisanat, eh bien on est dans ce qu'est réellement euh, l'art, c'est-à-dire l'art est quelque chose de désintéressé. Et comme on dit avec Pierre, quand on fait les choses, si on n'a pas de plaisir à faire les choses, eh bien il vaut mieux ne rien faire. Et euh, je crois que c'est euh, un apôtre qui disait, euh, euh, si on, on, on fait la charité mais que dans notre cœur il n'y a pas d'amour, c'est comme si on ne faisait rien. Et bien c'est la même chose, je crois qu'il faut aimer ce que l'on fait, et c'est pour ça que moi j'ai été entre guillemets professionnel dans le cinéma, mais en ayant toujours gardé cet esprit d'amateur. J'ai toujours aimé ce que je faisais, toujours, et tout ce qui est processus technique, euh, fastidieux, répétitif, comme le rotoscoping, j'en ai chié, je n'aime pas ça, mais le résultat vaut le coup et, et, mais par contre euh, voilà y a, ce qui est intéressant c'est de créer de faire et, euh, et j'invite les gens à prendre leur portable à tourner à essayer des choses parce que c'est comme ça que que peut perdurer réellement qui euh, n'est pas l'image parce que euh, euh, le cinéma au début et c'est pour ça que je dirais on est on est à l'origine du cinéma avec Pierre. Pierre joue du piano et j'ai fait apparaître les, les mains de Pierre qui jouent du piano dans le film parce que au début les films ils étaient sonores mais il y avait un livret et un type jouait du piano pendant le film et euh, en live et euh, il faudrait retrouver ça et on va recréer des, des, des on va recréer le cinéma euh, parce qu'on va recréer des projections. C'est-à-dire que pour moi, le cinéma, c'est aussi un lieu où les gens doivent se retrouver. Et, et, et la fin de la, de la salle de cinéma, ce qu'on appelle les théâtres cinématographiques, pour moi, c'est une perte. Parce qu'il faut recréer, et moi je pensais, un petit peu comme René Clair, qu'il faudrait créer dans les villes des salles avec d'extrêmement bons vidéoprojecteurs, et les gens, il y aurait plusieurs salles, et les gens pourraient choisir d'aller regarder un match de foot, euh, d'aller regarder un film, c'est eux qui feraient le programme. Mais ils verraient ça sur grand écran, tu vois, et tu pourrais rentrer, ce serait gratuit, tu vois, comme, euh, comme les radios, elles payent les, les droits musicaux et tout ça euh, forfaitairement à l'année et ce serait des salles publiques euh, d'audiovisuel et pareil tu pourrais venir avec ta clé usb avec un truc euh, intéressant et tu pourrais réserver la salle de telle heure à telle heure pour, pour passer ton film voilà et moi je crois qu'il faut se réapproprier euh, toutes les choses la technique l'image il faut rien attendre des institutions l'institution en elle-même c'est la mort quand, quand quelque chose devient institution c'est un petit peu comme une croyance qui devient religion c'est déjà vite, c'est déjà fini, c'est la fin, c'est mort, c'est mort. Voilà, c'est la même chose. Il n'y aura, aura plus jamais de plaisir euh, dans ces choses-là. Non, il y a un bilan comptable, comme dit Pierre. Euh, c'est le comptable qui prend la main. D'ailleurs, euh, nous, qu'est-ce qu'on a On a, on, on a un, un président de la République qui est un comptable, qui est un, un, un très bon comptable, qui a été un très bon ministre des Finances, qui est un expert en optimisation fiscale. Mais ce type-là, oui, il aurait sa place dans un, dans un bureau, dans une banque, mais euh, certainement pas euh, là où il est. Euh, et certainement pas pour euh, s'occuper euh, euh, de, de, de problèmes aussi euh, graves euh, que les rapports en, entre, entre, les, entre les peuples. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire On est sur la de la presse. Et l'origine de la République, c'était l'abolition des privilèges. Et les industriels ah non, et les non, militaires... Non, non, non, non. Ah non, non, non, non, ça n'a jamais été le... Non, mais non, si, si, on a dé... On a décapité quand même l'aristocratie. La, mais n'importe C'était l'abolition de... C'était un transfert de privilèges d'une caste à une autre caste. C'est-à-dire qu'on a transféré les privilèges de l'aristocratie à la bourgeoisie. Il n'y a pas l'abolition faire... des privilèges à trois. Non, privilèges. non, mais, mais justement, l'abolition la, la, des privilèges a eu lieu tellement peu de temps mais que.. Jamais, heureusement d'ailleurs jamais. C'est-à-dire que les terres qui appartenaient aux nobles ont été donnés au peuple, parce que le peuple était non, dans non, la famille, et, et le peuple avait tellement faim qu'il l'a vendu pour une bouchée de pain. D'où l'expression « une bouchée de pain » aux fermiers généraux, qui, qui étaient justement les, les, les anciens percepteurs des, des nobles. Et donc ce sont les fermiers généraux qui ont fait décapiter les nobles et qui ont récupéré euh, les biens et les terres euh, pour une bouchée de pain. Et depuis, il y a eu l'Empire, c'est-à-dire il y a eu un dictateur, aussi euh, sauvage que Staline, que Hitler, que Pol Pot, qui s'appelait Napoléon et qui a euh, euh, instrumentalisé euh, la République pour en faire euh, une, une, une organisation néocoloniale euh, extrêmement euh, puissante et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui on est dans les reliquats de l'empire euh, néocolonial français euh, comme il y, y a un empire britannique euh, voilà, comme, euh, comme les colonies émancipées euh, d'Amérique du Nord euh, euh, ont euh, pendant quand même plus de deux siècles mené, euh, mené, mené la danse l'important je crois c'est et c'est en ça que je pense qu'on est d'accord avec Pierre moi je suis pour les saltimbans c'est pour ça que je suis du côté de l'Ukraine je suis du côté de Zelensky parce que pour moi, sur les réseaux sociaux, un abruti m'a dit Ah, oh, il, il a joué de la bite avec son piano Je fais, d'accord, et j'ai fait il a tué combien de personnes avec sa bite Zelensky. Il a tué personne. Poutine, il a tué des.. Allez. Directement, indirectement, il a, il a tué quand même des dizaines de milliers, si c'est pas des centaines elle, de milliers de personnes. Non, Mais en mot surtout, il bon, y a un oui. argument qui circule beaucoup, que j'entends assez souvent, que, que c'est intéressant qui est Poutine et chinois, parce que c'est un modèle qui s'oppose aux Américains. C'est faux, c'est un contre-modèle. Mais le problème, dans mon, dans mon esprit, bah, peut-être je me trompe, c'est que le système de Poutine, c'est un modèle américain, c'est-à-dire basé sur le profit, la propriété oui. privée, la hiérarchie du travail. Enfin, ça n'a pas le beaucoup, mérite. Oui, ça n'a pas beaucoup de sens de dire que, que le modèle de Poutine est différent que le modèle américain, sauf si on fait référence à ce qu'on appelle le concept de la grande Russie, qui consiste à exclure les minorités euh, ethniques. Voilà, mais c'est euh, chacun ce qu'il en veut de ses responsabilité, qui sera une différence, effectivement, que Macronise, qui, qui dans les textes ne prévoit pas d'exclure des gens d'un territoire. Enfin, il le prévoit, mais si, si tu as une carte, tu peux rester. Voilà, si tu as une carte, tu peux rester. Tandis que dans le système politique, même si tu as une carte d'identité, tu peux ne pas rester, tu peux quand même être viré. Voilà, voilà. Et, et il faut bien montrer aussi que le système euh, chinois, notamment, euh, est capable de, de réduire euh, en esclavage toute une région euh, et le sort des Ouïghours euh, il est pour moi intimement lié au sort des ukrainiens c'est la même chose qui se passe c'est à dire que ce sont des peuples dont on nie euh, l'identité que on veut mettre sous tutelle euh, et ce n'est pas acceptable c'est totalement inacceptable euh, par contre ce qui est très inquiétant c'est de voir justement comment les industriels et les, et les militaires gardent d'excellents rapports avec la, la fédération de Russie et la république populaire de Chine comme je le disais souvent la république est démocratique au Congo populaire en Chine et islamique en Iran voilà, c'est d'ailleurs tout ce que je pense de la, de la, de la République. Mais normalement, étymologiquement, c'est la chose publique. Et aujourd'hui, la chose est de moins en moins euh, publique. Et pour nous, il est important d'instituer cette chose publique, donc de s'approprier la technique, de s'approprier le cinéma. Les gens ont des portables, tournez, diffusez, euh, euh, et surtout, n'essayez pas d'imiter ce que font les institutions, parce que ça n'a strictement aucun intérêt voilà, c'est pas intéressant euh, c'est... moi les films où c'est que la prouesse technique parce que je, je regarde le cinéma américain c'est époustouflant de, de maîtrise technique en images de synthèse en, en intégration, en compositing c'est vraiment... c'est très très fort mais, mais c'est creux, c'est vide c'est euh, au niveau scénario. Et quand ce n'est pas vide, l'idéologie sous-jacente qui, qui est transmise euh, est, est même euh, nuisible. Et donc, euh, quand ce n'est euh, pas vide, c'est gonflé. Comme les oui, c'est comme les pneus. Voilà, Quand c'est pas vide, c'est gonflé. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Pierre. C'est-à-dire qu'on en discutait. Pour moi, euh, comme, il, comme il dit, pour lui, il ne voit pas réellement de différence euh, notable, euh, je dirais axiomatique, entre les Américains, les Russes et les Chinois. Mais moi, je vais plus loin. Entre Jean-Luc Mélenchon euh, Marine Le Pen Emmanuel Macron euh, Yannick Jadot et tout ça ils fonctionnent axiomatiquement pareil, c'est-à-dire ces gens-là ont été élus par moins de la moitié du corps électoral et tous ils font comme s'ils étaient représentants comme s'ils si rep ouais, représentaient je, je dire, Juste un autre truc sur l'Ukraine parce qu'il est quand même intéressant de constater euh, qu'il y a un pays où, j'ai je, je oublié le nom là, c'est idiot mais euh, ils ont pris le Parlement et le Islam non, non, non, pas du tout d'Islande. Je un pays en Inde, et je suis près de l'Inde, et le gouvernement a dû partir. Voilà, c'était pas prévu. Et cette histoire d'Ukraine, moi, ça m'intéresse parce que euh, si, si on donne euh, des armes voilà, à des gens, c'est très difficile de leur reprendre après les armes, et donc on rentre dans une zone d'incertitude, ce qui ne veut pas dire que je prône la violence, mais ça veut dire que. Euh, que que l'Ukraine sera. C'est une armée euh, de citoyens. Alors en même temps, je suis un peu partagé parce que j'aime pas l'armée, mais ça veut dire que ceux qui, qui sont sur le terrain, ils, dans mon esprit, mais c'est peut-être une erreur, ou en Biélorussie aussi, ils ne sont pas soumis à une hiérarchie d'un état-major. Parce que c'est une armée de partisans qui, est, qui, est qui, qui n'a qui, qui pas un comité central. Alors évidemment, je ne suis pas à, à, à fond, je suis pas obligé de faire la guerre, hein, ce n'est pas ça que je veux dire, mais c'est quand même un espoir. Que les, les dirigeants soient soumis à des choses qu'ils ne pourront pas contrôler voilà c'est ça qui m'intéresse et je pense que, que poutine en envoyant son armée comme il n'y a pas euh, beaucoup de discours bah ça tient que par une histoire d'argent de, de sainte russie et que euh, je suis pas sûr que ça pourra marcher longtemps quoi. cette idée de, de mobiliser les gens en les payant assez cher enfin c'est comme si de ce que tu disais le, le, le, le, le paradis le truc euh, d'axiome, l'argent, voilà, euh, le territoire à défendre, bah, c'est comme si ça valait en éclats. Quoi. Et moi, moi, je vais, re je vais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que à, à l'époque de Jules César, euh, les, le, les rapports entre Rome et l'Egypte étaient les, les mêmes rapports qu'entre la Russie et l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Empire romain euh, allait mettre sous tutelle l'Egypte. Qui, euh, qui livrait quand même le, le grain donc c'est la puissance militaire romaine qui s'imposait euh, à l'Égypte, et l'Égypte était le grenier à blé et l'Ukraine et eh bien c'est aussi le grenier à blé et euh, la Russie veut mettre la main, la main dessus et donc pour moi euh, ce qui prouve qu'au euh, niveau axiomatique ce sont des empires c'est une réaction purement impérialiste c'est à dire que euh, euh, Poutine se comporte comme un tsar c'est-à-dire qu'il euh, pourra euh, t'expliquer qu'en Ukraine, ce ne sont que des nazis, mais euh, je ne sais pas si l'impérialisme de Poutine n'est pas beaucoup plus proche euh, euh, axiomatiquement du nazisme que toute autre chose. C'est-à-dire que c est, c est, ça, je pense que c'est très important d'en parler parce qu'il a fait fermer euh, l'association euh, des, des survivants des goulags, parce que ça lui, ça lui plaisait pas que ces gens-là, euh, euh, euh, à travers leurs écrits, euh, expliquent que euh, la fédération de Russie n'était pas une démocratie. Non, mais justement, alors, ce qui est intéressant, c'est que oui. les personnes qui pensent que, que, qu'ils soutiennent Poutine au nom de... que ça à un, un unique modèle que ce, qui, qui, serait, qui est celui de l'OTAN et des Américains, en fait, moi je finis par me dire, bah non, ça s'oppose effectivement à l'OTAN et ces personnes trouvent bien qu'il y ait une Russie débarrassée euh, des Juifs, des Tchétchènes et ça, voilà, c'est le modèle qu'ils emportent avec un État fort, avec un dictateur, quelqu'un qui est, qui est balèze. Et alors, ça serait dommage qu'ils ne le disent pas. Au lieu de dire euh, voilà on soutient Poutine parce que c'est quand même un rempart contre l'ultra libéralisme et le capitalisme, ce qui est totalement faux parce que la Russie est un ultra-libéral ultra, -ultra -libéral et ultra-capitaliste comme ici, c'est le même système, de profit, de, de magouille, etc. Je préférerais qu'ils disent bah, on soutient Poutine parce que quand même, grâce à Poutine, on est quand même chez nous. Voilà, on est débarrassé des Tchétchènes, des Juifs, des homosexuels, euh, voilà. Et Kiev c'est pareil. Euh, eh ben, on est quand... il faut remettre la pureté à Kiev, parce que Kiev, c'est quand même un juif qui, qui dirige l'État. Donc, ça serait, ça serait plus honnête que ceux qui disent ce qu'ils apprécient chez Poutine. Ça s'oppose au L'OTAN, parce que c'est un modèle qui veut qu'on soit chez nous. Voilà, chez nous et sans les autres, chez nous. Voilà. Oui, mais de, de toute manière, c'est pour ça que Vladimir Poutine a d'excellents rapports avec, avec le Rassemblement National, avec les, les fascistes euh, européens. Et c'est lui qui, qui est. C'est ça qui est scandaleux. C'est que ce type euh, prétend combattre le nazisme alors qu'il est copain euh, cul et chemise avec les pires euh, fascistes et les, et les pires néo-nazis euh, d'Europe. Et donc, pour moi, c'est évident. Euh, quand on voit comment il a, euh, comment il a persécuté les poussyriotes, euh, tout, tout, tout, tout ce qui sort de, de l'hétérosexualité est condamné, tout, tout ce qui est euh, hors de la norme est condamné, c'est la caractéristique même euh, de ce qu'est une dictature. Euh, et, et donc le, le, le, la norme, je dirais oui, l'orthodoxie, c'est-à-dire, euh, En ce sens, Poutine est réellement orthodoxe, c'est-à-dire tout ce qui sort de son orthodoxie doit être euh, éradiqué, et ce qui est très grave, c'est que ce type, euh, a, a, au niveau du discours, euh, eh bien, si tu reprends le discours d'Adolf Hitler sur l'espace vital, euh, l'éradication euh, des, des juifs, euh, des, des juifs qui sont considérés comme des, comme des parasites, comme, euh, eh bien, euh, si, tu, si tu écoutes les discours de Poutine, par rapport à l'Ukraine, tu retrouves tout ça. C'est-à-dire que euh, pour lui, c'est un territoire naturellement qui appartient à, à, à la Russie et, euh, et les gens qui s'opposent à ce qu'ils se, il se réapproprient ce qui est à lui, et eh bien ce sont des parasites, ce sont des gens qu'il faut éliminer. Et ça, c'est inacceptable parce que c'est le nazisme. Voilà. Malade, je suis pas suis pas docteur vétérinaire. Il n'a pas vu en c'est possible. Ah, oui, buvez de l'eau, surtout tous les gens qui ont plus de 60 ans, on perd la notion de la soif et donc il faut se s'astreindre. Je crois que la CAP est un truc Ah, non, c'est le contraire. Peut-être la CAP va multiplier les indemnités si on boit plus d'eau, c'est-à-dire au lieu d'avoir 500 euros, si vous apportez la preuve que vous n'avez pas plus d'eau en pleine sécheresse pendant 4 jours, vous aurez 1000 euros. Voilà, voilà, voilà. et vous serez mort, et donc ça, voilà. vous fera, ça vous fera une belle jambe C'est ah pas forcément. Alors, oh il, y a, il, y a, il y a une petite chose que, que, que j'aimerais faire peut-être avant de... vais l'antenne, mais à qui Mais non, mais on ne la rend pas parce qu'on... Non, mais avant on disait ça. On ne l'a pas prise. Oui, avant on disait ça. Alors... Antenne, l'antenne. Alors, je, je, je vous invite... À, à euh, aller euh, sur euh, la page radar YouTube ou sur la page Facebook où vous verrez euh, en exclusivité euh, le, le dernier film de Pierre Merechkowski qui s'intitule Rachel et les islamo-gauchistes. Et euh, vous verrez que. le parti d'en rire euh, est réellement bien défendu c'est vraiment la, la joie que moi j'ai eu vraiment du plaisir à tourner tous ces épisodes j'en ai parlé avec Pierre et, euh, et, euh, et lui même il euh, y, y a un, un, un des épisodes qu'on aime beaucoup où, où, où, où Pierre interagit avec euh, des jeunes à, à Épinay dans un quartier et quand, quand on a tourné cet épisode Pierre est arrivé il était dans une période de bonne dépression euh, oui il était angoissé il était très an, très angoissé ouais non c'était pas il était très angoissé et il est arrivé je me demandais même si on allait tourner quoi euh, et puis on est parti vers le quartier des Econdos, euh, il a démarré la prise euh, on voit qu'il est toujours angoissé et s'étend en fin de compte, c'est en disant son texte, et parce qu'il le dit, il l'improvise, que petit à petit, il rentre, il devient Rachel, et c'est extraordinaire, et les gamins arrivent, et là, et c'est ça qu'il faut voir, c'est ces moments de magie. Le cinéma, c'est une magie, mais comme le théâtre est une magie. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, il y, y a réellement, euh, comme dans une cérémonie vaudou, euh, la personne est possédée, le, le, elle devient le personnage, et c'est ça avec Pierre qui est intéressant, c'est le moment où il se bascule, où il devient Rachel, et vous verrez, Pierre et Rachel, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout euh, une, une périphrase, Pierre et Rachel, et Rachel et Pierre, et, euh, et il explique, euh, n'essayez pas de comprendre ce qu'il dit, parce que justement, il a décidé que son discours était hors de la compréhension. Il faut se placer au-delà de la compréhension parce que sinon on est déjà dans le territoire, on va, on va devenir pro-Poutine, tu vois, on va se mettre à combattre l'OTAN et on va dire à ça sale juif, voilà. Et donc, en fin de compte, c'est ça, les islamo-gauchistes, ils veulent préserver les gens qui jouent du piano avec leur bite parce que moi je trouve ça hyper sympathique que de pouvoir jouer du piano avec sa bite. Voilà, et eh bien je ne vous donne pas rendez-vous en août parce que je crois que notre ami Marc euh, euh, ne, ne sera. Euh, tu, tu seras en vacances. Voilà. Et euh, moi par contre, je, je, je, je vais essayer de faire un, un petit direct depuis. Eh bien je serai peut-être avec Pierre depuis, euh, depuis euh, Taverny parce que ça va être mon 20e jeûne euh, euh, de 4 jours à l'eau euh, pendant 4 jours à Taverny du 6 au 9 août, euh, contre les armes thermonucléaires euh, françaises, euh, 20e année consécutive, euh, la première année je l'ai fait il y avait encore Solange, euh, malheureusement Théodore Monod était déjà mort, et je me suis aperçu euh, l'an dernier que ben, j'étais l'homme le, le, qui avait jeûné le plus de temps à, à Taverny contre les armes nucléaires, et je trouve ça intéressant parce que c'était pas du tout <rire> le but recherché, mais par contre parler Parler des armes thermonucléaires qui nous coûtent plus de 6 milliards d'euros tous les ans, qui nous mettent en danger et qui nous protègent de rien, eh bien ça c'est important. Ça c'est quelque chose de très important dont il faut parler et que les pneus... Hein, euh, il, au contraire, même le, le grand leader des pneus, il, il est pour la préservation de ce qu'il appelle la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire la possibilité de carboniser des femmes et des enfants et de pourrir leur territoire pour des dizaines de milliers d'années avec des radionucléides. Hein? Et j'aimerais qu'on m'explique ce qu'il y a de, de socialique ou déco là-dedans. Voilà. Bon, allez, bis à tous. Et puis, euh, ah oui... Euh, Muriel, je te, je te fais coucou, Gigi, je te fais coucou, euh, Eric aussi. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui pensent euh, à vous, et c'est important de continuer. Soutien à tous les Gilets jaunes, à tous les zadistes. Moi, j'ai vu que les Gilets jaunes essaient, essaient de refaire, euh, repartir ce mouvement qui n'est pas mort. Hein. Euh, mais effectivement, ce, à la base, il y a beaucoup de gens qui veulent, qui, qui, qui, veulent, qui font... Et ces gens-là, ils doivent continuer, ils ne font pas du tout... Ce, ce monde-là, c'est heureux, il est en train de crever, et, et, et euh, à son enterrement, on fera la fête. Voilà. Et ça, je vous le dis franchement, quand ce monde-là sera mort, euh, on fera une gigantesque fête. Voilà. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.